d d d d d amis c'est gabriel on se retrouve pour ce nouvel épisode donc sur euh, pour la découverte donc de du deck légendaire de yugi donc sachez quand même que c'est pas n'importe quoi hein sachez quand même que c'est pas n'importe quoi Deck légendaire de yugi donc Alors, voilà donc, on va faire déjà ça on va avoir déjà les cartes promotionnelles, donc Donc ça reprend un peu, si vous voulez, les Enfin, je sais qu'il y a 5 saisons, euh, voilà Mais ça reprend un peu les cartes de Ouais, ça reprend un peu les cartes euh, que Yugi a utilisé. Ou pas Donc On y va Donc, sachez que euh, dans ces decks, il y a des cartes que j'ai gardées parce que c'est des collectors, bien sûr. Euh... Et après, ça peut partir éventuellement. Mais, haha, faudra voir quoi. Donc, tortue électromagnétique. Donc ça... <coughs> ça, ça peut partir. <coughs> Cercueil maléfique et illusion noire. Ça, je garde, c'est du collector. Voyage dans le royaume. Le royaume des duelistes et la gloire de la main du roi. Donc ça, c'est du collector aussi. Euh, je pensais euh, je pensais avoir autre chose, eh ben non, c'est bon. Après, Slipper le dragon céleste, Obélisque, le tourmenteur et le dragon ailé les rats en version non jouable. Donc ça, c'est euh, du collector. Et ensuite, le jeton. Alors, sachez que j'ai très peu de jetons, donc celui-là, je vais le garder. Voilà. On commence par quoi Par le deck du... Alors, je vais vous demander une petite pause et je vous fais ces ouvertures. Donc oui, re, on est de retour. Donc euh, voilà. Donc c'est trois, les trois decks de, légendaires de Yugi. Donc c'est des, donc c'est euh, donc les trois euh, decks donc il y a celui du royaume des duelistes euh, Batailleville et bien sûr euh... et bien sûr c'est que je... voilà c'est euh, le duel ultime contre yami bon. je sais pas si vous l'avez tous vu donc c'est dans les, les, les derniers épisodes donc euh, bien sûr donc on a exodia l'interdit qui est quand même très très recherché maintenant qui, euh, avant qui valait euh, qui valait euh, 50 euros la carte hein, 50 euros la carte le soldat du lustre noir qui, qui est bien aussi voilà le soldat du lustre noir du commencement magicien des ténèbres je pense que je vais le garder collector magicienne des ténèbres pareil je vais la garder gaïa chevalier l'implacable le crâne invoqué malédiction du dragon tortue catapulte voilà, je vais pas vous faire l'historique, hein, mais c'est tout ce que tout ce que. Gaïa le chevalier implacable, voilà. crâne invoqué, malédiction du dragon, tortue catapulte, gardien celt pour les fans, dragon et les gardiens de la forteresse, lutin sauvage, voilà, castor guerrier, griffor. Quand on parle de fort personne ne connaît cette carte Et pourtant c'est une carte phare du deck de Yugi Dans voilà, dans le Royaume des Nuelistes Donc elfe Mystique Super Soldat Enfin Soldat Jean de Pierre exactement Cimetière de Mammouth Ah ouais Kuribo En première édition, ça c'est génial Renaissance du Monstre Épée de lumière révélatrice Boîte my Mystique c'est ça, boîte mystique, contrôle cérébral, guérison de monstres, flèche brise sort, corne de l'unicorne, lune, mi mi euh, lune euh, mystique, pardon, excusez-moi, terre embrasée, multiplicateur, alors là je trouve que c'est quand même osé. Transformine, euh. Il me semble que c'est... Euh, il n'avait pas utilisé Yugi dans le Royaume des Luis. Donc, Maki ou la brume mythique, mystique. Polymérisation. Donc, c'est pareil. Ils ont, ils ont mis la nouvelle... Euh, je suis vraiment déçu. Ils ont mis la nouvelle version de la polymérisation. Alors que l'ancienne était bien meilleure. Rituel du lustre noir. Force miroir. Voilà. Ça, c'est du... Euh, Chapeau magique. L'œil de la vérité. Transfert, voilà. Et après euh, Gaïa le chevalier champion, voilà. Donc ça c'est, euh, ça c'est déjà posé, voilà. Alors après on a pour le, donc ça c'est tout ce qui est euh, version Kaiba sans slifer, bien sûr, parce que c'est. Donc Valkyrian, le magnétique. Euh, Valkurion, le guerrier magnétique. Donc ça, c'est ça c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, hop. Le magicien sombre. En version euh, Pandora. Ça, ça m'intéresse. Magicienne des ténèbres aussi, ça m'intéresse. Épée de lumière, révélatrice. Non. Force miroir, oui. Euh, Soldat lustre noir. Euh, non, Buster Blader, oui. Arc démon, Guilfer, non. Chevalier de la reine et du roi. Donc, je pense que... Si ça moi ça m'intéresse pas mais je pense que ça risque d'intéresser quelqu'un. Moi bon, j'ai la mis de côté. Berfomet Gazelle. Alpha, beta, gamma. Voilà. Sentinelle au grand bouclier. Kuribo encore. Renaissance du monstre. Rideau de magie noire. Mille couteaux. Formule magique, dimension magique, diffusion ondulatoire, double sort, ah ça, ça va m'intéresser, diffusion ondulatoire, non, ectoplasmeur, voleur d'esprit, peau de cupidité, interdit, donc ça sert à rien, destruction de cartes, voilà, échange, guérison de monstres, encore polygénisation, mais en.. C'est dommage, ils ont pas mis en version de la série, ça c'est. C'est ce qui. est dommage. Franchement, ils ont ressenti les decks légendaires, ils ont mis une polymérisation normale en commune. Euh, ils auraient pu mettre la polymérisation de l'animé quand même. Vous ne pouvez trouvez pas, non C'est clair. Diffusion Multiplicateur. Chapeau magique. D'accord Cylindre magique. Ouais. Cercle envoûtant. Ouais épée de force euh, lumière restriction de chaîne lien c'est quoi lien spirituel tragique et euh... <coughs> chimère la bête volante mythique voilà de toute façon vous savez euh, ce qui m'intéresse et vous savez ce qui m'intéresse pas donc voilà sur tout ce qu'il y a là voilà et après donc c'est le fam les fameuses cartes contre euh, A -A -A, contre donc yami donc on y va pour ça donc magicien sombre du chaos magicien sombre du chaos en version euh, donc effet magicien silencieux lv6 8 magicien sombre donc ça c'est je vais garder une collector sarcophage doré donc ça c'est pareil je vais garder une collector Rasmora le dragon de la destruction. Euh, magicien silencieux V4. Spadassian silencieux V7. Spadassian silencieux V5. Spadassian silencieux V3. Euh, Magicienne des ténèbres, donc j'ai gardé. Buster blader, j'ai gardé. Mystérieux. Chevalier de la reine du roi et de, du valet. Gadget vert, rouge et jaune. donc euh, hein, Je les ai euh, je ne sais combien de fois, donc ça sert à rien que je les garde. Magicien sombre expérimenté et magicien blanc expérimenté. Donc je vais les garder, on va les mettre de côté au cas où. Un bloc. Donc Marshmallow. Kuribo. Voilà. Monster reborn Épée de révélation de la lumière. Carte d'être ultra-habilité. Polymérisation. <coughs> <coughs> je vais peut-être en garder une, on sait jamais. Attaque de magie noire. Ça fait quoi ça déjà Ah bah ouais collector allez unité des magiciens que j'ai gardé contrat par la lumière et les ténèbres rituel de la magie noire euh, magie du mystérieux emblème destructeur de dragon donc j'ai gardé aussi euh, lunettes de marshmallow force de miroir voilà cercle du magicien donc ça c'est pas mal intéressant h brisé voilà forte à la forteresse ambulante résurrection miraculeuse, donc ça je vais garder bien sûr, palada des ténèbres, donc ça aussi je vais garder aussi, donc après le reste, voilà, c'est tout ce qu'il y avait, euh... voilà, tout ce que je vous ai pas dit que je gardais, ça peut partir en échange, voilà, voilà, et après on va terminer donc cette petite vidéo, donc comme ça, alors je vais vous euh, montrer, je vais vous montrer, donc alors, euh, pendant mes vacances voilà, je dis bien pendant mes vacances J'ai quelqu'un qui m'a demandé de lui mettre de, Qui cherchait donc euh, Un bullman Hop du coup Voilà, donc qui cherchait un bullman Voilà Et euh, donc du coup j'ai fait le tri le week-end dernier Voilà et je lui ai sorti, et je lui ai trouvé, donc, non seulement un bullman, mais j'ai sorti aussi tout ce qui est héros élémentaire. Donc, apparemment, tout ce qui est héros élémentaire, ça, ça, c'est bien. Donc, je vais vous montrer, donc, bien sûr, toi qui critique mes vidéos parce que je je téléphone, euh, pardon, je, je filme avec mon téléphone, mon train binder donc tu vas fermer ta bouche, et je vais te montrer comment c'est moche quand je vous montre avec... Euh, le petit mineur donc ça c'est donc sachez que dans ce dans cette dans une partie donc il y a que des cartes qui ont été réservées et après il y a des cartes que j'ai trouvées comme ça pour euh, héros élémentaires et après il y a des cartes qui ont été réservées donc ça c'est des cartes que je ne touche pas vous avez beau me dire ouais mais euh, je t'échangerai mieux voilà non je ne toucherai pas c'est des cartes qui m'ont été réservées bien sûr c'est c'est comme euh, la boîte avec Andrix hein. je ne touche pas donc pour le moment c'est des petites cartes comme ça donc on va voir voilà donc pour le moment euh, donc je t'ai trouvé ton Bullman en trois fois en commune et après tout le reste ça peut partir à l'échange si ça vous intéresse donc il y a diane héros masqué changement de masque appel des ténèbres voilà après euh, océan héros, héros élémentaire fusion parallèle voilà Retour de Neos et bouton rose Voilà j'espère que vous voyez assez bien Après on a Voltaïque héros élémentaire Prisme héros élémentaire Flash héros élémentaire Necrombe héros élémentaire Donc ça peut partir aussi tout ça Je le dis de suite hein. Ça ça peut partir Après on a Herman héros élémentaire Space. Donc pourquoi j'ai mis Neospace Parce que c'est des néos spatiales, Ça va avec les héros élémentaires Bon next au delà de l'âme donc après on a bouclier drainant euh, né retour de néos héros sur j, et contact miracle voilà ça c'est quand j'ai un petit bouquin alors imagine toi mon cher avec un gros bouquin comme ces galères et j'ai pas faire un petit binder rien que pour tes yeux voilà voilà ce que j'avais à dire Flash héros, cœur du héros, contact, âme commune. Donc on va bien. Après, boom gang cyclonique, fusion des ténèbres, gratte-ciel 2, la ville du héros et air de la justice virtueuse. Voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'on a Encore, là. Tranchant euh, héros élémentaire, nouveau néos h du cœur passionné, capitaine doré. Voilà. Après on a euh, Neos, nous héros élémentaire, Éclair Neospace et Avian Voilà, ça ça peut éventuellement partir aussi. Après on a euh, Panthère noire néospatiale, océan héros élémentaire, lum, euh, limone luminescent néospatien, rose vénéneuse élémentaire. Héros élémentaire. Voilà. Après on a cœur Farouche, Clayman, Sparkman, Bertinatrix derrière. Voilà. Donc je vous montre. Voilà. Après on passe à Scarabée flamboyant Néospatien, faux héros, gratte-ciel et porte de tunnel du tunnel miroir extra-dimensionnel. Voilà et après donc en fusion on a Neos Diva héros élémentaire Neos Tempête héros élémentaire Neos Pace Instantané et bien sûr euh, Force de Neos voilà je vous montre hein comme ça voilà et après donc en fusion on continue donc Géant de tonnerre héros élémentaire Roi Oiseau de feu en très très abîmé Illumination héros élémentaire et euh, escuridao héros élémentaire euh, donc après on passe à Esprit Héros élémentaire, Cyclone sauvage héros du mal, voilà, Vapogrisseur, Sniper Infernal. Voilà, donc je vous montre. Après on a Gaïa Héros élémentaire, Dauphin néospatien, marin héros élémentaire et gaïa sombre héros du mal. Après on a signal du héros, héros sur J, Recharge élémentaire, médaille du héros. voilà et après on passe à des cartes qui ont été réservées déjà donc euh, celle là c'est je vous montre je veux bien vous montrer ce qui a été réservé mais euh... c'est n'essayez pas de, de me dire ouais je t'échange ça et tout non c'est réservé donc je ne casse pas un échange donc on a euh, mojlir runique divine Maestro génie de la symphonie gaïa chevalier implacable et Bicorn vortex voilà. après Jarre de Cupidité, Brisman, Relique Nordique, Gusto Guldo, Winda, Prêtresse Guldo, Polymération, Sacrifice Inutile, Prière Gusto, Cylindre Magique, Sacrifice inutile, donc fusion dark aussi, Dark Hall, Terraformation, voilà. Je vous montre assez rapidement. Euh, Garme bête nordique, monoceros, typhon d'espace mystique, euh, Drophnir relique nordique après on a des fusions héros euh, fusion bête gladiateur donc esadiri euh, Gazirus gazier <coughs> pardon dragon clair de lune rose Noire dragon étincelle poussière d'étoile illumination euh, aqua miroir formation du feu tenzen héraclinos bête gunir ba dragon barrière de glace méditation euh, aqua miroir dégusto guldo trap Dragon armé des ténèbres, Brionnac barrière de glace, Yades de la concédée, Gazelle le roi des bêtes mythiques. Donc après on a bien sûr ce que j'ai mis. Donc euh, il va être content. Un, un cerf Kuribo, 3 ailes peluchimales, à la canne, chevalier Arlequin, euh, Kandama grande vitesse, Roid, Bureau 06, Jet -robot Bureau Marche Foureur, Cavalier, Samouraï du Reptilier, voilà. Et après on passe à un ami. Un ami qui m'est très cher aussi donc euh, je, je dis son nom il s'appelle jeffrey don donc je vais lui faire un petit cadeau donc euh, voilà donc voilà ce qu'il va avoir euh, comme cadeau parce qu'il m'a gentiment invité donc dragon à ah, attendez deux secondes et à tous alors excusez moi pour ce petit euh, moment d'absence parce que vous, vous le voyez pas mais je l'ai voilà j'ai coupé court donc j'en étais donc à oui, je vais faire un cadeau donc à un ami. Donc à un ami qui, qui est quand même assez.. Euh, qui est quand même assez cher. Donc je vais dire son nom, c'est Jeffrey Eden. Donc il m'a invité euh, pour les fêtes de Noël. Donc je, je sais toujours pas si je vais y aller parce que c'est.. Euh, voilà. Je sais toujours pas si je vais y aller pour le moment parce que j'ai pas encore euh, décidé ce que j'allais faire, si j'allais bosser ou si j'allais pas. Mais bon je vais lui faire ce cadeau là donc bien sûr avec euh, un de ses amis aussi donc euh, qui, qui m'a fait un très très grand plaisir il m'a dit qu'il allait chercher l'impact cyber ténébreux donc voilà le cadeau donc je vais vous montrer donc, euh, donc euh, le dragon amulette la grippe d'hermocrate la magicienne des ténèbres et bien sûr le dragon virus maudit hein voilà il y en a un que j'en ai deux de dragon virus maudit j'en ai un pour euh, donc pour mon ami Geoffrey jeffrey et un autre pour euh, pour quelqu'un d'autre après je suis vraiment navré pour la personne qui m'avait demandé du protecteur euh, du tombeau j'ai décidé de casser le trade puisque ça fait euh, voilà ça fait un moment donc euh, voilà donc du coup euh, je vais offrir ce les cartes que j'ai mis de côté pour, pour cette personne, un ami de Cheffrey. Donc, gratos, bien sûr, parce que c'est que des communes. Donc, on voit bien. Voilà. Voilà. Je vous montre, hein, bien sûr. Total transparence. Voilà, donc... Euh Et bien sûr, pour terminer, donc la carte de la team, bien sûr. Hein, voilà. Donc, les amis, donc si vous avez aimé ces vidéos, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vid ces vidéos sur tous les réseaux sociaux. Et on se retrouve très prochainement donc sur euh, sur la team Astral Yu-Gi-Oh, hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir voir d'autres vidéos. Donc, sachant que, alors malheureusement, j'avais prévu de faire une vidéo Minecraft aujourd'hui, mais je peux pas la faire. Euh, donc je, je la ferai certainement euh, dimanche ou euh, la semaine prochaine. Je suis obligé de la reporter, bien sûr. Après, euh, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Ah oui. Par contre, oui. Donc il va falloir que je range. J'ai vite rangé donc mes decks là parce qu'il. Vous aurez peut-être une surprise d'ici ce week-end. Je vous dis pas quoi. Je vous dis pas euh, ce qui va se passer. Voilà. Mais euh... what Je peux, je peux faire ça comme ça. Ça, c'est génial. Voilà. Hop. Je vous dis pas ce qui va se passer. C'est une totale surprise. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, les amis. Donc j'espère que ça va aller pour vous. Moi, ça va très bien malgré mon rhume. Hein Et on se dit à très prochainement Pour de prochaines vidéos donc sur la team astral -Oh. Allez, Ciao tout le monde